Bonjour Dans cette formation, je me propose de vous parler d'une région extrêmement importante de votre colonne vertébrale, celle qui se situe en bas, entre l'axe vertébral et le bassin. Il s'agit de la colonne lombaire. Dans cette formation, je m'adresse à tous ceux qui souffrent du bas du dos, du dos en général, mais surtout du bas du dos, avec soit des lombalgies chroniques, des lumbagos à répétition, des sciatiques, des choralgies et des névralgies autres en provenance de la colonne lombaire. Dans cette formation, je vous apprends à comprendre d'où viennent vos problèmes car vous avez toujours une part de responsabilité sauf accident ou aléas de la vie totalement indépendant de votre volonté. Dans cette formation, je vais vous apprendre à prendre votre santé en main. Car s'il est indispensable de se faire suivre par un ostéopathe, un kinésithérapeute, parfois par un chirurgien orthopédiste ou un neurochirurgien, vous devez prendre votre colonne vertébrale en main. Car c'est vous qui, au jour le jour, pouvez en prendre soin. C'est vous qui, chaque jour, vous pouvez prendre des postures qui protègent votre colonne vertébrale, faire des exercices qui soulagent vos disques, soulagent vos nerfs, soulagent vos muscles. C'est vous qui pouvez changer votre alimentation pour adopter une alimentation anti-inflammatoire. C'est toujours vous qui pouvez prendre des produits naturels, complémentaires, qui agissent sur l'inflammation et sur la douleur. C'est vous qui allez prendre en main votre colonne vertébrale pour tenter de stopper le processus d'usure qu'on appelle l'arthrose et toutes les névralgies et les paralysies qui, tôt ou tard, en découlent. Le programme de cette formation, vous l'avez, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous il vous suffit de cliquer, de mettre votre mail et vous recevrez en plus des cadeaux de bienvenue. Alors j'espère vous compter bientôt parmi mes élèves qui vont pouvoir profiter de la méthode agitale que j'enseigne maintenant sur Internet sous forme de vidéos et de mini guides complémentaires. A bientôt